Yo, ça c'est Thiros, voilà, je sors d'un station service où je me suis bien fait plumer par l'essence, hein, avec une Africa Twin devant, donc comme j'en parlais pour le trail, vous avez vu le gros bousin que c'est pour manœuvrer ça sur la terre, vas-y. Bon, enfin voilà, toujours avec des prix euh, complètement white de fuck en Corse, hein, parce que soi-disant ça baisse ce continent, mais ici c'est euh, 1,92 le gasoil, 1,84 le, le super, hein, donc euh, des prix euh, parfaitement normaux, hein, d'après le gouvernement Macron, enfin voilà société de merde, une génération de merde on se fait plumer de tous les côtés et il faut rien dire, il faut accepter ça bon enfin bon allez, revenons sur des sujets plus euh, sympathiques on va parler de la Triumph Bonneville il euh, y a deux versions, il y a la 900 ou alors ils appellent ça la t donc c'est 1100 cm3, 2023 qui va sortir la peu en concession il n'y a pas de gros changement il n'y bon, a, a pas du tout changement par rapport aux autres années ça me fait penser à la mienne euh... A pas changé depuis 2017, je crois, Merci. parce qu'elle a été commercialisée. C'est toujours, voilà, c'est exactement le même moteur. Ils ont mis une jauge d'essence. Par contre, un petit carré comme sur la mienne euh, dessus. Il était temps, hein, parce que voilà, c'est à peu près la même inspiration que, enfin, le même, la même, le même état d'esprit, inspiration, le même état d'esprit que chez BMW avec leur euh, Neo Brito Scrambler, la Flat Track, je Flat, je sais plus comment s'appelle leur moteur. Euh, où Vous avez des pistons qui sortent de part et d'autre. Il n'y a pas de jauge d'essence. Il faut mettre vraiment le très très très haut niveau, enfin le vraiment à 17 000 euros la moto pour avoir une jauge d'essence. Ça veut dire que vous, si vous prenez par exemple la, la, la première qui s'appelle la pure, elle a pas. J'ai jamais compris pourquoi ils était pas ça. Certains m'ont dit ouais, c'est pas obligatoire. Bah si si, mais... <rire> si, si, si, si, si, je te rassure, si c'est obligatoire. C'est un peu comme la Dugati Street Fighter VK, tu payes 35 000 euros la moto, il n'y a, a pas de jauge d'essence. Voilà, c'est super pratique. Hein. T'as juste la jauge d'essence qui s'allume quand tu t'as plus d'essence enfin juste un voyant qui s'allume quand t'as plus d'essence c'est super <rire> bon bref et euh, sinon euh, voilà c'est un moteur qui est éprouvé à 900 cm3 ou 1100 le bicylindre en ligne hein, si je ne me trompe pas euh, ce qui est intéressant pour moi très intéressant parce que je vais vous dire pourquoi parce que tout ce qui est nouveau moteur comme la future CBR 750RR qui va équiper donc, le, la nouvelle Africa Twin et le, la Hornet avec une démultiplication qui sera différente, mais ça sera le même, la même base Ça sera un nouveau moteur et qui dit nouveau moteur dit en merde. Ça c'est obligatoire, ça c'est un peu comme la, la Fireblade 1000 RR-R Qui a eu des gros problèmes de fiabilité, pourtant c'était une Honda, hein. euh, Comme quoi, hein. euh, dès que vous montiez à très, haut dans, à très haut dans les tours, à plus de 12 000 tours, le moteur y pétait, littéralement Ou 12 ou 14 000 tours, je ne sais plus combien il pétait le moteur Parce qu'il y avait un problème au niveau de l'embiellage euh, voilà c'est des nouveaux moteurs ils ont besoin d'être éprouvés et, et quand c'est nouveau il y a toujours des ennuis. faut toujours comme on dit toujours faut jamais, les, faut jamais acheter les nouveaux moteurs il faut laisser les gens essuyer les plâtres et ensuite vous achetez le moteur il euh, faut attendre un, un ou deux ans mais là c'est un moteur qui a fait ses preuves depuis euh, plusieurs années comme la mienne hein, comme la CDR que j'ai comme la CB que j'ai donc là vous pouvez y aller les yeux fermés il peut avoir des petits soucis de, de, de par exemple d'étanchéité on va dire des petits joints qui transpirent l'huile, le petit connerie comme ça qui, qui est insignifiant mais, mais sinon au niveau fiabilité mode de vitesse et tout il n'y aura pas de problème à ah. moins que vous tombez vraiment un gros coup de malchance mais normalement il n'y aura pas de problème et ça c'est un gros plus et je mets toujours le l'accent dessus bien, je verra. Voilà. Euh, que dire de plus c'est une moto qui est belle hein, qui est vraiment sympathique moi je l'aime beaucoup hein. c'était vraiment c'était un choix que je me posais quand j'ai pris la mienne je me suis dit est ce que je vais pas prendre celle-là parce que c'est voilà c'est des motos qui euh, qui ont vraiment une, une comment dirais-je, une, une identité propre. Hein, c'est vraiment, une, pas, voilà, pas, de la merde, comme on dit, euh, qui a été repompée sur l'un ou l'autre. Elles ont une identité, elles ont un design propre à elles. On les reconnaît parmi mille. Euh, voilà, c'est pas un truc du dis, Attends, c'est quoi C'est Honda Ah non non. Au final, c'était une triomphe, ou alors c'est pas une Suzuki. Non non. Voilà, c'est là tu, pas comme la de la, la future KTM 1290 qu'on dirait une Suzuki. Euh, et au final, tu dis, ah ben non, c'est une KTM parce qu'elle est orange. Voilà, c'est exactement... Là, non. Là, c'est vraiment... C'est atypique. C'est comme la mienne. Tu regardes une CB, tu sais que c'est une CB. Voilà. Et moi, j'aime bien ça. Moi, moi les trucs... à euh, moitié pompés sur une marque ou une autre, je déteste ça. Euh... écoutez, ils ont des ingénieurs, ils ont des designers et tout. Euh... Quand tu fais un design, il faut qu'il ressemble à quelque chose. Il faut que tu aies une identité propre, ouais. sinon ça ne sert à rien d'acheter une moto. Euh... Voilà. Donc, euh... au niveau de l'embrayage, ça sera toujours à câble. Hein. Il n'y a pas, pas d'embrayage à... Comme, comme chez KTM ou BMW avec comment dirais-je euh, comme euh, voilà c est, c est, c est, ça sera gable, quoi. il euh, n'y a pas de, de gros changements euh, c'est une moto qui, euh, qui fait principalement pour la ville euh, vous n'allez pas partir en voyage avec c'est vraiment inconfortable comme la mienne, la mienne je fais 70 km j'ai plus de fesses à un point que je suis obligé de sortir de la moto pour, me, pour pour que la circulation revienne au niveau des jambes ah oui littéralement, c'est un, un bout de bois au niveau de l'amortissement, pareil, c'est des amortissements durs comme la mienne, la mienne c'est extrêmement dur, c'est vraiment, euh, c'est un bout de bois, et euh, bon, en contrepartie donc, quand vous avez des amortissements comme ça, c'est que vous pouvez prendre des vitesses, les virages à haute vitesse, la moto ne bronche pas, il n'y a pas de, de guidonnage à haute vitesse, rien, c'est vraiment parfaitement ça, regardez là, je m'amuse à lâcher le guidon, hop là, tranquille, hop, la moto... Euh, elle ne vous fera pas de conneries, vous avez la, la, la direction qui est hasardeuse. Et là, sur la Triumph, c'est exactement pareil, c'est des motos qui sont parfaitement calibrées, euh, à très haute vitesse, elle, ça, ça ne bronche pas, ça ne guide pas, c'est pas des MT-07 ou des conneries comme ça, de chez Yamaha, ou ça a été mal fait. Donc voilà, c'est une moto que je conseille vivement, si vous voulez une alternative à la mienne, ou une alternative à une BMW, euh, Scrambler, hein, ou même à une Dugati, il ne faut pas les oublier, les Dugati, ça sera la prochaine vidéo qu'on parlera, ou les Dugati, euh, donc euh, voilà c'est une alternative elle est, elle, est, elle est à 11 000 euros pour une 900 cm3 ça, ça va, c'est pas trop cher franchement pour une triomphe, c'est étonnant même, parce que d'habitude Triomphe, c'est quand même les, les, les rois pour faire des prix assez violents un peu comme chez KTM donc euh, niveau entretien je pense pas que ça va être très, très élevé parce que c'est un bicylindre donc ça ne demande pas non plus un entretien énorme contrairement à un 3 cylindre ou un 4 cylindre, c'est un petit peu plus d'entretien euh, quoi que mienne. J'ai pas beaucoup d'entretien non plus, mais euh, la, la, la KTM euh, par exemple, si vous allez chez KTM, c'est des, des, des motos qui sont euh, assez chères au niveau entretien. Euh, là, Triomphe, ça va, ça reste raisonnable, surtout je dis c'est un bicylindre, c'est pas non plus la, la, la folie. Bon, après, bon, euh, qu'est-ce que je voulais dire C'est des, des motos qui, euh, qui sont fiables, il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas de problème. Y aura, y aura... Franchement, moi, moi c'est le, le genre de moto que je conseille vivement. Voilà. Après, si vous voulez vraiment plus, je dis vous vous orientez vers BMW, mais quand vous voyez le, les, les options qui mettent, option, option, option, option, vous pouvez mettre 3000 euros de plus. Alors que chez Triumph, qu'est-ce qu'il y a à mettre comme option quand vous avez ce genre de moto, mis à part les, les, les rétroviseurs en embout kiton, Il n'y aura pas non plus, ça va pas être radicalement différent. Donc c'est pour ça, euh, personnellement, pour une course alternative à la mienne ou alors à une, à une, comment on appelle ça, une, une BMW, celle-là, c'est parfaitement l'affaire. Voilà, si moi, par exemple, je devais changer de la mienne et, et continuer sur Néo-Rétro, je prendrais une Franchement, oui. Mais comme moi, maintenant, les rosters ça m'intéresse plus tellement. Je vais terminer la mienne, je vais la laisser vieillir, euh, Voilà. Mais maintenant, moi, c'est les trails qui m'intéressent. Euh, parce que je, je m'emmerde sur la route. <rire> Littéralement, donc c'est Donc voilà, je préfère un trail. Comme ça, je peux aller sur la terre et tout. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour vos abonnements. Je vous remercie 1700. 18 ou 20, je ne sais plus, euh, ça augmente beaucoup, beaucoup, chaque, chaque jour, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre fidélité, euh, n'oubliez pas, voilà, de mettre toujours un pouce bleu à la, à la chaîne, à la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour le référencement, c'est top, hein, c'est ce qu'il faut, hein. c'est con, mais voilà, il faut le faire, sinon, mais le, le, le robot YouTube, il ne comprend pas qu'il faut mettre les vidéos plus en avant, voilà. c'est comme ça, bon allez, je vous laisse, et je vous souhaite une bonne continuation, à bon ride, v à tous, ciao, ciao.